Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Dans cette vidéo, j'aimerais réagir à l'allocution du président de la République française concernant la situation sanitaire et la position du gouvernement vis-à-vis -vis de la vaccination. Nous avons compris que la solution que nous propose le gouvernement est la vaccination. Et nous avons compris encore plus vite que si nous n'acceptons pas cette solution nous serons mis à l'écart de la société. Pourquoi Eh bien parce que premièrement les tests PCR vont devenir très vite payants. Donc si nous n'acceptons pas la vaccination, pour X ou Y raison, si nous choisissons de ne pas nous faire vacciner et si nous n'avons pas les ressources nécessaires pour payer systématiquement un test PCR, les centres commerciaux et les centres médicaux nous seront interdits lorsque nous regardons l'histoire de la france jusqu'à aujourd'hui il est temps je, je crois de nous poser de très sérieuses questions sur de telles prises de décision dans l'immédiat mais surtout dans la suite parce que accepter ces décisions accepter ces, ces prises de position c'est accepter dans la suite des mesures de plus en plus contraignantes jusqu'à éteindre toute liberté individuelle. Je n'émets aucun jugement sur ceux qui choisissent de se faire vacciner et je n'en émets aucun non plus sur ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Mais c'est en tant que chrétien, en tant qu'homme de foi, en tant qu'enfant de Dieu que je veux réagir face à ça. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons donc foi dans le Seigneur, foi dans ce qu'il a fait, foi dans le fait que son sang parle mieux que tout autre sang et que toute solution purement humaine. Nous devons également reconnaître que Dieu n'agit pas seul, Dieu collabore avec l'être humain. Le Saint-Esprit agit à travers les enfants de Dieu, à travers le corps de Christ qu'est l'Église, l'Église étant la voie prophétique de Christ. Donc je veux premièrement vous rappeler que si vous êtes enfant de Dieu, votre voix compte. La voix du corps de Christ est entendue. Le gouvernement peut se boucher les oreilles, le diable peut s'y opposer, mais personne ne peut empêcher Dieu d'entendre ses enfants crier à lui. Nous devons donc, avant toute chose, avant de paniquer, avant de céder euh, dans une direction qui ne correspond pas forcément à nos convictions profondes ou à notre foi, il nous faut prier, prier et prier encore, parce que jusqu'à preuve du contraire, ces mesures ne sont pas encore entrées en vigueur. Et si nous sommes des personnes de foi, alors nous croyons que Dieu est capable de faire l'impossible. Nous devons donc prier et demander au Seigneur d'accomplir sa volonté. Il y a des choses qui doivent arriver. Comme le dit l'Écriture, il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses terribles qui doivent se produire. Mais je crois que par le privilège que nous avons d'être sauvés par la grâce et rachetés par le sang de Jésus, nous avons la possibilité par la prière d'intervenir sur les temps et les circonstances. Nous pouvons accélérer la main de Dieu et nous pouvons la retenir également. Nous pouvons faire en sorte que le Seigneur nous accorde un temps supplémentaire pour que l'évangile soit propagé encore et que le Saint-Esprit confirme dans le monde l'œuvre que Jésus-Christ, l'œuvre de salut, de délivrance et de guérison que Christ a accompli. Je crois que nous devons avant de céder à toute forme de panique prier pour ça et voir ce que Dieu va faire. J'aimerais maintenant vous partager une conviction profonde que j'ai reçue vis-à-vis -vis de la vaccination et du virus. Je crois que si nous acceptons la proposition de vaccination du gouvernement, d'une vaccination de masse, si nous passons par la porte de la solution du gouvernement, nous allons rentrer et faire rentrer le pays dans un cercle infernal de vaccination. Rappelons-nous pendant l'allocution que le président a parlé d'une troisième dose, d'une troisième injection. Je crois, pour ma part, j'ai la conviction que le virus ne va cesser de muter. Je crois, je suis convaincu que ce virus va continuer d'échapper aux mains des médecins, à l'emprise que le corps médical croit avoir sur ce virus et je crois que les doses vaccinales vont se multiplier sans être en mesure d'évaluer les conséquences à court moyen et encore plus à long terme sur les effets de ce vaccin sur les effets concrets sur les répercussions sur le corps humain donc je crois que nous devons en tant qu'enfants de Dieu prier et intercéder, rentrer dans des temps de jeûne et de prière ensemble, afin que Dieu, que la main de Dieu arrête ce virus, bloque ce virus, bloque ces mutations. Nous avons commencé avec le Covid et nous sommes passés de alpha à delta, mais en réalité Epsilon existe déjà et d'autres formes certainement plus graves vont se manifester. Et je crois vraiment que nous allons rentrer dans des cycles d'environ 3, quatre, entre 3 et six mois où il nous faudra à chaque fois une nouvelle injection pour pouvoir, pendant quelque temps, éviter encore, une, un effondrement des sociétés par rapport à ce virus. Donc, nous verrons, le temps nous dira si cette parole est une véritable parole prophétique, un véritable avertissement, mais personnellement, je vais vous inviter à prier pour que ces choses n'arrivent pas, pour que Dieu accorde un temps de répit supplémentaire, parce que le réveil est sa promesse, un réveil puissant dans ces temps sombres, est une promesse de Dieu, et nous sommes en train, plus nous approchons, plus nous avançons dans le temps, plus nous nous approchons de cette promesse glorieuse. Et je veux vraiment vous inviter à prier et à intercéder pour que Dieu bloque cette situation, pour que Dieu intervienne, et que dans les six prochains mois, de lui-même ce virus disparaisse, sa nocivité s'arrête, sa puissance s'arrête, et que nous ne soyons pas contraints, que ce soit en France ou ailleurs, de foncer dans des directions qui ne sont pas en accord avec notre foi ou nos convictions profondes, et ce, que nous soyons croyants ou pas. Je veux rappeler que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, et que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc prendre toutes ces choses en considération avant de prendre la moindre décision, ne surtout pas céder à la panique, mais agir en, avec rectitude et agir en accord avec notre foi, avec ce que nous croyons et ce que nous avons expérimenté du Seigneur. Je vous invite à prier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ton sang précieux a coulé et ton sang précieux parle toujours. Saint-Esprit, incline le cœur des puissants de ce monde afin de ne contraindre personne à rentrer par une porte qui ne serait qu'un engrenage et une accélération vers des temps encore plus difficiles. Seigneur, étends ta main et que dans les six prochains mois, ce virus perde sa puissance. Accorde-nous un temps supplémentaire pour exercer sur cette terre le ministère de Christ par la puissance du Saint-Esprit, afin que le monde voit que Jésus-Christ sauve, guérit, délivre, libère encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, que ton onction coule sur tes enfants, que ta grâce coule sur tes enfants, que le sang de Christ recouvre et parle pour tous tes enfants disséminés aux quatre coins du monde, en France et ailleurs, dans le nom puissant de Jésus, opère des signes, des prodiges et des miracles, et pourvoie surnaturellement, surnaturellement, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais vous laisser sur un verset biblique qui illustre bien la pensée de cette vidéo. Ça se trouve dans Ésaïe 14, verset 29, où le prophète Ésaïe parle aux Philistins de la part du Seigneur, sachant que les Philistins sont des ennemis du peuple de Dieu. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Ce verset nous parle particulièrement en ce moment, de veiller à ce qu'une apparente bonne solution n'entraîne pas des conséquences bien pires. En effet, le serpent, ce qui est dans l'œuf encore un serpent, va devenir un dragon. Ce qui nous renvoie au livre de la Genèse, où le serpent du jardin d'Éden devient dans le livre de l'Apocalypse un dragon la bête il y a donc ici un cheminement le cheminement de l'iniquité qui s'amplifie et je crois que c'est un rappel de la part du seigneur pour le corps de christ le temps de la grâce n'est pas fini plus que jamais nous devons prier jeûner intercéder exercer le ministère de christ dans la puissance du saint-esprit afin que le maximum soit éclairé par la lumière du seigneur Avant que la fin n'arrive, je crois vraiment que c'est un appel dans le corps de Christ à nous relever, à relever la tête et à étendre des mains pures vers le Seigneur. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Merci de continuer à vous abonner afin que cette chaîne prenne de plus en plus d'espace. Et j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire comment vous envisagez la rentrée, je dirais, entre septembre et décembre. Comment vous allez vous positionner Que Dieu vous bénisse.